90, sur 100 présidents, peut-être 90 sont des marionnettes. Il faut que ça cesse. Il faut que les présidents qui ont été élus, choisis par le peuple, prennent les devants et qu'ils ne suivent pas le mimétisme coupable et complice des marionnettes qui siègent à l'Union africaine. Nous voulons être un peuple respecté. On n'a pas besoin de charité, de mendicité. L'Afrique a tout pour s'en sortir. Ça fait 60 ans qu'on nous promet qu'on nous aide. On ne veut pas de cette sorte d'aide. On n'est pas des mendiants. Oui. On a euh, euh, le pouvoir humain. On a l'énergie euh, de matières premières. On peut s'en sortir. Qu'est-ce que vous pensez, Alpha, du discours du président français Emmanuel Macron à Ouagadougou qui a, appelé, qui a reconnu d'abord les crimes de la colonisation et qui a appelé finalement à sortir de cette relation-là. Mais écoutez, d'abord, je vais dire à M. Macron qu'on n'a pas attendu lui pour lui nous dire ça. On en est conscient. Cette leçon, il la garde pour lui. Vu après comment il s'est comporté avec le président Caboret, il fallait que son protocole, son chef de protocole, lui dise qu'un jeune comme lui n'a pas le droit de tapoter sur la joue un président, un aîné, qui pourrait être son père. C'est très important. Ok, c'est maladroit, mais je, je, lui, je lui accorde des excuses atténuantes. C'est la faute à son protocole. Mais lui qui parle qu'il faut qu'on change, c'est oui. une nouvelle façon de voir. C'est pas la france -Afrique. Il veut rompre finalement avec la France-Afrique. Mais ce n'est pas en tapotant l'autre sur la joue qu'on rompt. C'est une façon de l'infantiliser. Et c'est mal élevé. Oui. Ok Mais reconnaître les crimes de la colonisation comme il l'a fait. Ça va sur le bon chemin. Ce que je voudrais, c'est que les Africains aujourd'hui sont conscients. Moi, ce que je voudrais dire, que tous les jeunes Africains qui sont dans les grandes universités, qui voient comme ça nos chefs d'État patogés, qu'ils prennent l'exemple d'un pays que je connais, la Côte d'Ivoire, qu'ils fassent entrer des jeunes, des jeunes forces, des jeunes énergies, des cerveaux, qui sont ici en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, pour que ceux là derrière puissent donner des conseils et aider nos présidents à avoir un peu de dignité. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces jeunes Ces jeunes. On dit comment l'avenir la, leur appartient oui. parce que on ne les laissera pas. Écoutez, j'ai la chance de connaître quelques jeunes dans l'équipe de Monsieur Ouattara. Ils sont brillants. Ils sont polytechniciens. Il y en a plein comme ça. Il y a des Béninois, il y a des Togolais, il y a des euh, euh, Congolais, il y a des euh, euh, Camerounais, il y a des Sénégalais. Tout cela doit venir à la rescousse. Ils ne peuvent rien apporter ici en Europe. Mais en Afrique, on a besoin d'eux. Il ne faut pas qu'ils soient là et que leur silence et leur inactivité okay, euh, euh, permettent à des gens de venir nous humilier. Les, – les, les, les énarques comme euh, M. Comme Macron, il y en a aussi en Afrique, ok Donc ce n'est pas un petit énarque euh, président qui va venir se foutre la gueule de, de, nos, oui, de nos pères et nos aînés. – il qu'il qu ne cherchait pas du tout cela. Il expliquait qu'il ne cherchait pas d'ailleurs à humilier, que c'était euh, voilà, autre chose. Mais ben autre chose justement, pour nous, chacun interprète comme il veut, ok On aime bien Macron… On aime bien sa jeunesse, mais cette maladresse, tu comprends, on l'a pris tous personnellement. Et je souhaiterais que, s'il a l'occasion de réparer, qu'il le fasse, ou que, que son protocole lui enseigne comment en Afrique, on respecte les aînés. Maintenant, je voudrais m'adresser surtout à nos, euh, à l'Union africaine. L'histoire de la Libye... Kadhafi, qu'on l'aime qu'on ne l'aime pas, était un membre de l'Union africaine. Donc l'Union africaine ne pouvait pas autoriser, admettre, que M. Sarkozy et l'OTAN viennent bombarder, démolir la, euh, la Libye. C'est inacceptable. Il faut à partir de maintenant qu'ils sachent tous que s'ils ne font pas une unité véritable... Quand je dis d'unité, je parle d'unité militaire. Pour que euh, la grande armée africaine, de l'Union africaine, soit cette armée qui va régler les problèmes africano-africains. Et que ce n'est pas la France qui va envoyer des soldats au Mali ou en Centrafrique. Ce sera l'Union africaine. Okay Et qu'aucun pays n'aura le droit de venir enlever, faire assassiner un membre de l'Union africaine. Ok, c'est un crime. Et ceci euh, étant euh, la genèse sacrée de cette vente d'esclaves, ça aussi c'est de la foutaise. C'est parce que le continent africain, ce colosse, n'a pas encore mesuré son muscle. Il fait grand temps que nos présidents prennent conscience de leur force. Nous les critiquons, mais nous savons.